Depuis le début de la crise sanitaire, vous entendez beaucoup parler de ce fameux « monde d'après ». Nombre d'entre vous ont ressenti le besoin de retrouver du sens à certains de leurs comportements ou de leurs achats. D'autres ont déjà depuis plusieurs années changé leur façon de consommer, avec pour résultat un petit monde des coopératives en pleine ébullition. Direction Waterloo à la découverte du réseau Transition et de l'une de ses initiatives, reportage de Gilles Lejeune et Jugurtha Sahaouz. Le mouvement de la transition, c'est un mouvement mondial qui est né il y a... Une quinzaine d'années en Angleterre. Euh, voilà, les gens connaissent parfois Hopkins, qui est un des fondateurs euh, du mouvement de la transition et avec son idée de créer des, des villes qui soient sur un modèle de transition, qui réfléchissent, ou dans, des villes dans lesquelles les citoyens réfléchissent à leur avenir et se, et se lancent dans la construction euh, de, de, de, de ce changement. Et Aujourd'hui il y a des, des initiatives de transition dans 50 pays et en Belgique on, on compte euh, environ 150 initiatives de transition euh, à Bruxelles et en Alors la WCOF c'est une épicerie coopérative euh, citoyenne euh, qui se trouve à Waterloo et donc euh, on est un groupement de 299 coopérateurs très exactement qui voulons être des consommateurs et donc on s'inscrit dans le cadre du mouvement de la transition donc on fait partie de Waterloo en transition et l'objectif de cette coopérative c'est d'être euh, une alternative euh, pour les consommateurs, une alternative à la grande distribution, un commerce de grande distribution. Waterloo en transition comme d'autres initiatives se sont dit à un moment OK, qu'est-ce qu'on peut lancer collectivement pour pour devenir acteur de changement. Et ce qui est assez original dans le mouvement, c'est que c'est organique. Et donc, c'est les gens eux-mêmes qui disent OK, nous, on y va, on n'a pas besoin d'autorisation pour lancer ce changement. On se regroupe. Il suffit au départ d'être au moins trois citoyens pour se dire OK, on veut lancer une dynamique de transition et se, se connecter, faire un appel euh, aux autres citoyens euh, du quartier, de, de la région pour se dire OK, nous, on a envie de lancer cette dynamique. Qui veut se joindre à nous Et donc, on vend principalement des produits alimentaires, euh, un peu de produits euh de nettoyage aussi, euh, tout ce qui est la base du panier de la ménagère, on dira. On travaille principalement avec des, des producteurs locaux, c'est un de nos grands objectifs, c'est principalement dans le local, dans le produit de saison, dans le produit euh, responsable et durable. But I can't face c'est vrai que les crises comme la crise de, 2000, de 2008 ou la crise sanitaire aujourd'hui, ces crises sont l'occasion pour beaucoup de citoyens de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils vivent et de, et de se poser des questions sur « mais tiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie Est-ce qu'ils sont alignés avec leur vision du monde ou est-ce qu'ils étaient alignés avant la crise ?» Et donc ces crises sont l'occasion d'un chamboulement, des citoyens qui se posent plein de questions et, et, et donc sont toujours des chouettes occasions de se lancer dans, dans des nouvelles dynamiques, d'avoir des changements personnels mais aussi des, des changements collectifs. Alors, construire demain, effectivement, c'est ce qui anime la majorité des, des coopérateurs qui font partie de, de la WCOP et plus largement des potagers collectifs, de ceux qui s'investissent dans les incroyables comestibles, dans la mobilité douce à Waterloo. Et donc, euh, c'est effectivement un changement positif parce qu'on est occupé avec des projets qui fonctionnent. La coopérative a commencé, on était une centaine, on est aujourd'hui 300, donc ça fonctionne. Euh, ça prend tout son sens dans un cadre dans lequel on est actuellement d'une crise du coronavirus, et effectivement, faire ses courses à la WCOP, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la grande distribution pour le moment. On sent qu'on est des consommateurs, on sent qu'on est euh, tous coopérateurs impliqués dans un monde plus juste. Comment construire demain, nous dans le mouvement de la transition, on pense que ça part par la dimension collective, j'en ai déjà parlé, et par notre capacité à rêver notre capacité à collectivement se projeter dans le monde de demain et pouvoir en parler, pouvoir, avec un groupe de transition, se dire « Moi, ce que je vois là où j'habite demain, c'est voilà, peut-être plus de liens, plus de contact avec la nature. » Et vraiment pouvoir toucher avec les cinq sens ce futur-là et avoir une vision commune du futur. Et donc le travail de l'imagination est absolument essentiel pour pouvoir, dans une seconde étape, lancer des projets concrets pour atteindre petit à petit ce futur-là. Et pour découvrir quelles sont les initiatives citoyennes proches de chez vous, rendez-vous sur le site réseautransition.be.